Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on est sur une intervention d'un nid de frelons européen qui est dans un petit garage. Donc je vais vous montrer l'arrivée. Donc j'espère que vous avez vu l'endroit où c'est arrivé par la petite poutre et il se retrouve dans un garage avec une petite mezzanine et le nid il est juste là donc je vais m'habiller et je vais vous montrer ça et je vais traiter ça allez à de suite et pour le combat donc vous voyez on est dans le garage ouais, la mezzanine elle est juste en haut donc il va falloir que je rampe un peu et si on y va doucement on va pas déranger les frelons Voilà. J'arrive au lit. Un peu couché. Je vais vous montrer ça. Vous voyez quand même il y a du monde. Hein. Tant qu'on ne les embête pas, ils nous ne pas Donc Vous voyez les frelons où ils vont Ici, suivent le long de la poutre et ils sortent là-bas au fond ouais, L'entrée principale, on dirait qu'elle est par là Ça travaille dur. ça là, on est sur un nid de guêpes maçonne, ah, Il y en a peut-être un qui m'a repéré. Bon, je crois qu'ils m'ont repéré. On va, on va traiter un Salut les dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel. Allez, petit chien de chasseur qui vient de m'embêter pour l'intervention, manière de faire un peu de bruit. Donc là aujourd'hui, je suis sur un nid de frelons européen. Alors vous allez me dire euh, mais je suis loin là. Ben ouais, je suis loin. Je suis dans un champ où il y a des ânes, mais il y a des enfants qui viennent jouer et il y a un enfant qui s'est fait piquer par un nid de ben, par un frelon, un frelon européen donc euh, la femme elle voulait le laisser au début. Oh là là, ils sont pénibles ces chiens Elles voulaient le laisser Et euh, du coup, bon, ben Comme il y a des piqûres, ben, ça craint hein, Parce que c'est un gîte en fait Voilà. Donc, Comme on est dans un gîte, euh, ben, elle préfère euh, Le détruire Alors, Vous allez voir, il est, un, il est Carrément, presque à ras du sol dans un tronc euh, C'est plutôt Facile à traiter, hein, on va dire, au niveau de L'accessibilité On arrive, vous voyez le petit chêne À côté, là enfin, le petit Le gros chêne donc je m'habille, et je suis prêt pour le combat ben voilà, je suis prêt pour le combat Je suis pas tout seul Regardez C'est la campagne Bon allez, on va aller voir ces frelons Allez c'est parti Bon, un peu d'escalade Faire à mon avis il n'est pas petit Allez, Je vais vous montrer l'entrée principale Allez, Vous êtes prêts à voir Voilà l'entrée principale Allez petit petits Donc on va traiter ça Alors comme on ne sait pas la grosseur du nid Mais il va falloir que je mette un peu de dose euh, au niveau de la poudre Donc on va en mettre un peu plus que d'habitude Mais euh, on, va de, on va essayer de viser vers le haut Parce qu'à mon avis le nid est en bas mais il est un peu vers le haut aussi Et on va regarder ça et on va traiter ça Ah oui, j'y rentre quand même pas mal Le pic il est rentré et je force pas Donc on va envoyer la dose vers le haut On va tourner le pic un peu Vous voyez déjà ça sort Grosse attaque Regardez ça, énorme attaque! Donc là, ce qu'il faut vérifier, c'est que s'il y a des frelons blancs qui sortent ou pas. Donc je vérifie, je regarde ça, mais pour l'instant, ben vous voyez, je me fais attaquer de partout. Donc vous pouvez comprendre que me reste quand même dangereux. Il suffit d'envoyer un ballon, de venir chercher le ballon à côté du nid. Allez, allez ça commence à sortir blanc. Oh, Regardez-moi ça. Oh, Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Allez, un petit pouce bleu pour m'encourager. Bon, mais ça sort hein, correctement hein. je pense que je l'ai bien touché là Alors, les foules asiatiques ça attaque beaucoup plus rapidement mais euh, le fond européen le bruit c'est quand même plus impressionnant le portail qui regarde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 vidéo les frelons ils me suivent encore un peu il faut faire attention quand on enlève la combi oui, toujours quelques-uns allez les copains n'ayez pas peur ah, ils ont peur bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à faire un petit commentaire et je vous dis à très bientôt les dédés